Le parcours en fait d'un journaliste ou d'une journaliste qui, qui enquête c'est de toute façon pour moi en fait à chaque fois les mêmes méthodes de travail euh, qu'on enquête sur euh, les financements du front national euh, l'affaire benalla ou sur les violences sexuelles on use en fait des mêmes méthodes de travail c'est à dire que on va avoir à un moment donné soit une alerte soit une intuition soit une piste et puis on va remonter tirer les fils et essayer finalement de travailler pendant des mois parce que souvent ça prend des mois euh, pour faire émerger un petit peu euh, des indices qui vont conforter les éléments aller voir chercher d'autres témoignages des documents vérifier tout et puis finalement euh, confronter tout ça avec euh, avec les personnes mises en cause donc pour moi on enquête de la même manière euh, sur des affaires financières des affaires de corruption que sur des affaires de violences sexuelles euh, donc euh, à Mediapart, euh, on est au sein du même service qui s'appelle le service euh, enquête pour moi, l'essence du journalisme, c'est vraiment euh, de briser euh, l'omerta sur certains sujets. C'est d'aller chercher ce qui est caché, de révéler ce qui est tu euh, ce qui est difficile à dire et qui est d'intérêt public. Et je crois qu'avec les violences sexuelles, on est en plein dans euh, ce sujet, l'essence du journalisme. Aller chercher vraiment ce qui est dissimulé, ce qui est caché et ce qui fait l'objet trop souvent d'une omerta. Euh, donc moi, ce qui me motive, c'est vraiment de pouvoir faire émerger ces récits, euh, de pouvoir aussi faire émerger ce qui... Euh, les silences et les complicités qu'il y a dans toutes ces affaires mitou dans toutes ces affaires de violences sexuelles à chaque fois c'est la même question la question de l'éventuel abus de pouvoir euh, donc en fait ce qui me motive c'est vraiment ça c'est d'aller chercher à travers toutes ces affaires euh, tous les éléments qui vont permettre de révéler ce qui a été euh, dissimulé et puis l'autre élément c'est ce travail de pédagogie qu'on doit faire nous journalistes qui moi m'importe beaucoup ce travail d'information et de pédagogie sur un sujet qui est trop méconnu les violences sexuelles ou en tout cas qui est trop considéré comme relevant de la sphère privée alors qu'en fait on parle de fait d'intérêt public on parle d'un gigantesque problème de santé publique les violences sexuelles touchent des centaines de milliers de personnes hein, il faut le dire et on n'est pas sur des affaires privées on est vraiment sur des affaires d'intérêt public pour mesurer l'impact d'une affaire il faut souvent des années de recul en fait je crois qu'à travers toutes ces affaires que collectivement on a on A mené à Mediapart sur les violences sexuelles. Je crois qu'à chaque fois, on en trouve une porte pour que euh, la société entende, pour qu'on comprenne un petit peu les mécanismes qui sous-tendent euh, ces affaires. Euh, je crois qu'effectivement, euh, l'affaire autour du témoignage d'Adèle Enel, euh, révélée en novembre 2019, a vraiment ouvert grand une porte alors que MeToo avait été plus taiseux en France, euh, moins impactant peut-être que dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons. Et je crois qu'après Adèle haenel il y a eu beaucoup d'autres paroles qui ont permis de maintenir cette porte. Ouverte. Euh, sarah beatball euh, vanessa springora camille kouchner mais aussi des gens qui sont beaucoup plus anonymes, entre guillemets euh, mais qui aussi alors à, euh, à leur niveau euh, permettent de, de faire entendre ce sujet dans la société moi je pense, je pense notamment euh, aux ouvrières du nettoyage de la société Ashrenier qui nettoie les trains à la gare du nord euh, dont on a beaucoup documenté l'affaire euh, à Mediapart. Euh, ça aussi ça fait en fait bouger les mentalités sur ce sujet ça permet de faire de la pédagogie parce qu'encore une fois les mécanismes de ces affaires Affaires, euh, ils sont les mêmes que ce soit euh, l'affaire Gérald Darmanin ou que ce soit euh, une affaire avec des gens euh, entre guillemets plus anonymes. à chaque fois ce sont les mêmes mécanismes la même question de l'éventuel abus de pouvoir qui se pose qui a le pouvoir quel levier a-t-il et quel usage en fait-il par rapport aux personnes qui vont dénoncer les violences sexuelles il est évident qu'aujourd'hui que euh, les personnes qui avaient accès aux médias ou qui avec ça une maison d'édition euh, comme Adèle Henel, comme Vanessa Springora, comme Camille Kouchner ont pu avoir euh, évidemment euh, un impact important dans leurs paroles. Ce qui est évidemment très difficile pour les personnes qui, elles, ne vont avoir que les réseaux sociaux ou que euh, la plainte en justice pour euh, faire entendre leur dénonciation des violences sexuelles. Nous, à Mediapart, on essaye justement de pouvoir traiter toutes ces affaires et de donner autant la parole à Adèle que qu'à une personne qui vit du RSA par exemple et qui va accuser Gérald Darmanin D'abus de faiblesse, comme dans l'un de nos articles. Euh, on essaie de travailler euh, tous azimuts, sur tous les secteurs, euh, mais c'est évident aujourd'hui que les médias vont davantage reprendre euh, des affaires assez euh, retentissantes. Mais je crois que l'affaire Adèle elle montre. Euh, que finalement, ce témoignage, il est universel. On voit qu'à travers ce que décrit Adèle Haenel, ça peut porter beaucoup d'autres paroles que nous, journalistes qui travaillons sur ces questions, pouvons entendre, pouvons entendre au quotidien dans ces affaires. Il euh, y a vraiment cette dimension universelle, le cheminement du silence à la parole, et puis ensuite de la parole entendue ou pas, et puis des silences qui ont pu entourer ces affaires. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces affaires, que ce soit des gens connus ou que ce soit des gens non connus. Alors, je crois que les médias et la justice font un travail différent. Euh, la justice, euh, elle déclare qui est coupable ou non, euh, elle rend euh, des décisions, euh, elle juge s'il y a eu des infractions. Les médias, eux, sont dans un autre travail. On ne déclare pas euh, les gens coupables, euh, on n'est pas là pour qualifier les faits pénalement. Par contre, on est là pour mettre sur la table des faits d'intérêt public euh, des mécanismes encore une fois euh, qui, qui racontent beaucoup de choses sur ces violences mais surtout on pose pas seulement des questions pénales ou judiciaires on pose aussi des questions qui peuvent être sur le terrain de l'éthique de la déontologie de la morale euh, des questions politiques aussi je crois que l'affaire gérald darmanin est le meilleur exemple de tout cela euh, c'est à la justice de décider de son côté s'il est coupable ou pas des faits qu'il soit reprochés, mais les médias ont le droit de documenter le fait qu'un élu devenu ministre, est accusé par deux femmes d'avoir abusé de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Et ça pose tout un tas de questions sur la responsabilité des élus, sur leur comportement, la manière dont ils utilisent leur pouvoir. Et je crois que les médias justement sont là pour jouer ce rôle, encore une fois, de briser l'omerta, de cacher ce qui est dissimulé ou difficile à formuler. Et puis, pour montrer la différence entre le travail des médias et de la justice, la justice, par exemple, va buter à la prescription. Quand il y a prescription, le travail de la justice s'arrête. Les médias, eux, ne sont pas soumis à la question de la prescription. Ils peuvent justement continuer de documenter ces affaires. D'un autre point de vue, on fait des enquêtes journalistiques, on ne fait pas des enquêtes de policiers, de policières. On n'est pas procureur, on ne déclare pas les coupables, mais on documente un problème de santé publique majeur, les violences sexuelles, qui, encore une fois, recouvre des crimes et des délits et qui sont donc d'intérêt public. Alors moi, je continue bien sûr de travailler sur les violences sexuelles, mais là, il y a une campagne présidentielle. Et donc, je vais revenir momentanément. À mon ancien sujet, l'extrême droite, à des enquêtes sur l'extrême droite le temps de la campagne présidentielle. Mais ce qu'on a vraiment envie de faire, nous, c'est que euh, le sujet euh, des discriminations de genre, le sujet des violences sexuelles et sexistes soit un, un vrai euh, prisme de travail pour cette campagne présidentielle. C'est la première campagne présidentielle depuis le mouvement MeToo, ce qui pose une infinité de questions euh, pour nous, journalistes, et de nouvelles manières d'aborder aussi ces campagnes présidentielles, de questionner les candidats, euh, de pouvoir mener des enquêtes. Donc ça va quand même traverser ma couverture de la campagne, notre couverture de la campagne au journal. Donc moi ce qui a en fait débloqué un petit peu euh, l'idée, euh, enfin ce qui a fait émerger l'idée de faire ce livre, c'est qu'à Mediapart, ces deux dernières années, on a reçu euh, quasiment un millier de témoignages de violences sexuelles et de violences conjugales. Ça m'a interpellée parce que dans ces témoignages, il y avait celles et ceux qui disaient euh, « la justice ne traite pas correctement mon affaire, mon affaire est bloquée, mon affaire a été classée sans suite ». Et puis il y en avait d'autres qui disaient « la justice n'est plus une option euh, ». Moi ça m'a alarmée, ça m'a interpellée et j'ai décidé d'essayer de comprendre ce qu'il y avait Derrière, en fait, cette défiance à l'égard de la justice, et c'est ça qui est à l'origine de ce livre enquête sur MeToo et la justice, d'essayer de comprendre est-ce que cette défiance, elle est justifiée Est-ce que la justice met tout en œuvre pour aller chercher les preuves dans ces affaires de violence sexuelle Donc, j'ai décrypté neuf affaires avec des gens connus ou inconnus, des affaires différentes, à des moments différents, pour essayer de comprendre en épluchant les procédures là où ça a pu dysfonctionner, et est-ce que finalement les personnes victimes et personnes plaignantes sont dans leur bon droit quand elles disent euh, c'est une justice complice des agresseurs ou c'est une justice euh, qui ne condamne pas qui n'est pas du côté des victimes donc c'est ça que j'ai essayé de faire mais j'ai aussi donné la parole à des professionnels de justice des policiers des policières des magistrats des magistrates des avocats des avocates et même des professionnels de santé qui travaillent avec la justice pour essayer de voir comment ils travaillent au quotidien avec quels moyens, quelle formation, et essayer justement d'aller voir un petit peu la réalité de, de terrain, euh, pour essayer de ne pas rester sur une opposition binaire qu'on entend trop souvent aujourd'hui dans les médias. Et effectivement, on se rend compte que souvent on dit que c'est des affaires parole contre parole, euh, on ne peut pas faire émerger la, la vérité, les preuves. Euh, ce qui ressort de cette enquête, c'est quand même qu'en fait, c'est souvent des affaires parole au pluriel, contre parole au singulier, mais encore faut-il faire émerger ces différentes paroles d'autres victimes potentielles, des témoins, des enquêtes d'environnement, des éléments. Et tout ça, ça demande du temps d'enquête. Et ce temps, les policiers et policières disent qu'ils ne l'ont plus. Et c'est ça qui m'a intéressé euh, dans le prolongement du travail que je fais à Mediapart pour ce livre, de prendre ce temps-là, d'aller voir 80 personnes et d'essayer de demander comment on travaille sur ces affaires, pourquoi aujourd'hui ça dysfonctionne Et c'était vraiment intéressant d'entendre aussi le monde judiciaire parler de tout ça. Oui, c'est très dur pour nous, parmi ce flux de dossiers qu'on reçoit, ce flux d'alertes, de choisir en fait pourquoi cette affaire plutôt qu'une autre. C'est très difficile. On essaie de, de mettre différentes choses sur la table. Ce que ça raconte de la personne qui est visée par ces violences, quand c'est le ministre de l'Intérieur, je trouve que c'est important d'enquêter par exemple. Mais aussi, est-ce que ça raconte quelque chose de nouveau par rapport aux affaires qu'on a déjà traiter et puis surtout aussi les éléments qu'on qu a déjà est ce que par exemple si on a déjà plusieurs personnes qui se disent victimes ça peut permettre de faire une bonne base euh, pour recouper les choses donc on met tout ça en balance et c'est très difficile et ça prend du temps on a publié euh, au mois d'avril et au mois de juin deux enquêtes sur eric zemmour cette femme qui l'accuse d'agression sexuelle ça a pris deux ans alors pas deux ans à temps plein mais deux ans euh, d'essayer de retrouver les gens de convaincre de parler euh, c'est pour ça que ces enquêtes elles sont longues elles sont difficiles et elles sont menées avec beaucoup de précautions et beaucoup de, de travail de recoupement on regarde toutes les deux, les dates, les lieux, on vérifie tout ce qui peut l'être. Évidemment, on confronte à la fin la personne mise en cause. Donc effectivement, ce choix, il se fait avec tous les éléments qu'on peut déjà avoir. Et puis euh, parfois, il arrive qu'on met, qu mette entre parenthèses une enquête parce qu'en fait, on n'arrive plus à avancer parce qu'une euh, personne va finalement plus vouloir témoigner parce qu'elle craint des représailles. Donc parfois, on met de côté cette enquête un petit temps et puis elle va pouvoir parfois se débloquer à la faveur d'une actualité, d'un nouveau témoignage, d'une nouvelle piste et repartir. Et c'est ce qui s'est passé pour Eric Zemmour, c'est ce qui s'est passé aussi pour Gérald. Darmanin où j'ai commencé à travailler avant même MeToo en septembre 2017 et le premier article il arrive en février 2018. Donc vous voyez c'est très long et finalement euh, c'est ce temps long qui est nécessaire pour travailler correctement en tant que journaliste sur ces sujets. J'ai vraiment voulu essayer euh, dans ce livre, euh, quand j'ai abordé les magistrats, quand j'ai abordé les policiers, etc. de leur dire, euh, moi je vais essayer de comprendre. Moi je vais essayer de comprendre, j'ai tous ces témoignages que je reçois sur ma boîte mail qui euh, m'interpelle qui renvoient un miroir difficile pour la justice mais moi je vais vous donner, à vous, la magistrat, policiers, avocats, etc., la parole aussi sur votre travail au quotidien, sur la réalité de vos moyens. Et à partir du moment où vous expliquez que vous voulez faire un travail de fond, où vous prenez le temps, où il va y avoir plusieurs histoires de raconter, mais il va y avoir aussi la réalité euh, euh, des moyens, des chiffres de, de la justice et des policiers, et vous donnez la parole sur votre quotidien, les gens vous reçoivent. Et en réalité, ils m'ont reçu pendant très longtemps. Ils n'ont pas beaucoup de temps, les policiers, les magistrats, les avocats, mais ils m'ont reçu pendant beaucoup de temps pour démêler ces questions et apporter aussi de la complexité euh, dans, dans, cette, dans ces débats qui agitent beaucoup qui sont assez enflammés dans les médias, hein. euh, j'ai voulu donc un peu me poser et leur dire on prend le temps, j'écoute euh, un petit peu ce que vous avez à dire sur votre travail au quotidien, et puis moi je veux aussi vous porter euh, les paroles que j'entends euh, dans mon travail d'enquête du côté des euh, des victimes et de leurs avocats aussi, et puis des associations, et d'essayer de, de confronter ces arguments, mais d'aller un petit peu au fond. Et j'ai mis sous le tapis aucun sujet. Euh, la question des fausses déclarations qu'on entend souvent dans ces affaires, je l'affronte dans le livre. La question du tribunal médiatique, l'accusation de tribunal médiatique que j'entends moi-même euh, beaucoup. Euh, la question de la présomption d'innocence, la question de la prescription, euh, c'est des sujets sur lesquels j'ai voulu vraiment Donner la parole à tout le monde et je crois que ce livre finalement donne la parole à tout le monde, mais confronte les arguments sur le sur, sur le fond. Ensuite, aux lecteurs et aux lectrices de se faire leur propre idée avec tous ces éléments. Donc, l'ouvrage, je crois, est quand même très fouillé avec aussi la réalité que peuvent vivre des personnes qui dénoncent les violences sexuelles, puisqu'il y a encore une fois neuf affaires qui sont développées de A à Z. C'est-à-dire pas seulement les violences elles-mêmes, ce qui va se passer avant et ce qui va se passer après. Et c'est très important parce que ces affaires ne sont jamais sans conséquences et quand on les dénonce, il y a des conséquences personnelles il y a des conséquences professionnelles et c'est important de raconter tout ça dans son ensemble et de faire réagir le monde judiciaire et policier là dessus.